Bruges, Gand ou Liège, si ces noms de villes ne vous disent rien, c'est qu'il faut découvrir la Belgique. Mais si comme le mien, votre sens de l'orientation est inexistant, alors il va falloir vous mener d'un GPS pour vous y retrouver au pays de Tintin. Moi, c'est Mathieu, et je suis alternant en ingénierie logicielle. Cet été, j'ai fait mon stage à TomTom, Tom, célèbre fabricant de systèmes de navigation GPS à Gand. Là-bas, j'ai mené pendant trois mois des activités de recherche sur la gestion de données cartographiques en lien avec les chercheurs de mon école. J'ai intégré une équipe d'experts internationaux en recherche et développement. Avec leur appui, j'ai conçu un système d'information complexe en utilisant les transformations modèles pour gérer les données cartographiques. En travaillant avec TomTom, j'ai pu appréhender le monde de la recherche avec ses enjeux et objectifs. Je ressors enrichi de cette expérience et avec la satisfaction d'avoir mené mon projet de recherche à bien. J'ai même trouvé ma voie puisque je compte travailler avec des chercheurs après mes études.